Salut à toutes et à tous les amis de l'éternel, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien, je vous pour une vidéo très très très importante sur iPad. Pixel Skyblock pour parler justement de la nouvelle Reforge Update mais juste avant les amis je voulais faire une petite, publica... une petite pub pour le serveur PVP Warcraft qui font un cité des sables du euh, lundi 6 juillet au 12 juillet donc si vous êtes intéressés, toutes les informations seront dans la description il y a 250 euros de cash price à gagner et si vous savez pas c'est quoi une cité des sables les amis c'est le truc que, avec la team et tout la frigée, sifano et tout où ce que le but c'est de récupérer le plus d'émeraudes durant le temps désigné par l'administrateur donc cette fois-ci c'est une semaine où ce que vous vous pouvez récolter le plus d'émeraudes et cela pour la première personne, pardonnez-moi, va remporter 250 euros de cash price. Je ne sais pas si c'est de l'argent Paypal ou des points boutiques ou tout, mais dans toute façon, je crois que les 5 premières places ou les 3 premières places auront bien sûr euh, des récompenses sur leur site et ainsi de suite. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, le tout est dans la description. J'ai bien sûr été rémunéré pour cette petite public, euh, pub au début de vidéo. Maintenant, les amis, parlons de la reforge update sur iPixel. Donc... Vous savez les amis, les donjons arrivent à une vitesse hallucinante sur le Skyblock. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire une mise à jour en rajoutant déjà le Dungeon Hub. Donc je me dirige vers le Dungeon Hub et j'y suis maintenant. Dans ce magnifique Dungeon Hub, nous avons 7 nouvelles Fairy sous les amis. Je ne vais pas vous montrer les positions, mais moi, comme vous pouvez voir, je les ai trouvées. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand vous spawnez ici, vous allez juste ici. Juste là, il y en a une, ok Ça en est une. Je vous en ai montré une, c'est un secret entre vous et moi. Les proches... Je mettrai une vidéo dans la description de Temp Dio si vous voulez voir vraiment comment on fait. Lorsque vous euh, arrivez ici, vous avez plusieurs trucs. Donc, vous avez la gate pour aller... Par les faire les donjons, comme vous voyez, le, contenant, il est, euh, le contenu il est maintenant disable. Par exemple, pour faire attention, ça se peut que vous voyez des youtubeurs, des gens dans le, dans le dans le donjon parce que euh, il est test. Donc, comme on peut voir ici, on voit Volkin is in private world. Bah ça se peut que vous voyez dungeon in dungeon floor 1, 2, 3. C'est normal, le staff et certains joueurs ont accès à, à, à au donjon mais pas nous encore, nous ça devrait être bientôt. Ensuite, on a Malik, donc Malik qui a le Blacksmith, donc pour salvage les items des donjons. Ensuite, on a Ripper les items des donjons, parce que les, donjons, les items des donjons ont de la durabilité. Pour crafter de l'essence... Donc, par exemple, on met un item et là, on peut améliorer l'item. Je vais vous expliquer plus tôt après. La reforge normale et l'avancée de reforge avec les runes qui est déjà sortie. Pour les salvage euh, dungeon item donc, en gros, lorsque vous allez dans les donjons, à chaque fois que vous allez éliminer des ennemis, vous avez une chance de drop des pièces d'armure. Donc, ça peut être des pièces d'armure qui sont dans... Attends, euh, par exemple, dans... Ça peut être tout ça... Comme vous voyez ici, ça peut être des items, n'importe quoi dans tout ça. Vous pouvez drop tout ça durant les donjons. Et vous pouvez décider de les salvage pour obtenir de l'essence. De Et avec de l'essence, vous pouvez les améliorer. Donc vous prenez par exemple un item avec des étoiles autour, à côté et tout. Je vous expliquerai tout ça plus tard quand les donjons sortiront parce que là je peux pas vraiment vous montrer, c'est juste du blabla et je pense que vous en battez les couilles. Il y a la même chose avec le, le Wither Essence et euh, les runes, on va en parler un peu plus tard. Donc ensuite vous avez euh, Ophelia qui vous propose des items, donc comme on peut voir, le Mander Helmet, le Stone Chest Plate et le Dark Goggle, ainsi que des potions et des items pour, qui vont vous être utiles durant le donjon. Et juste en bas ici vous avez un Hub Selector, donc il y a plusieurs hubs, des donjons Hub, il y en a plein. Et vous avez aussi, bien sûr, les courses. Donc en ce moment, il y a des courses, euh, il y a trois courses disponibles avec euh, plusieurs niveaux. Donc moi, je les ai tous terminés, quasiment, comme vous voyez, 4 sur 4, j'ai presque tout terminé. Et lorsque vous terminez les courses, vous gagnez, bien sûr, de la Wither Essence. Et avec la Wither Essence, vous, pouvez, euh, vous allez pouvoir magasiner des items et acheter les meilleurs items, améliorer vos items lorsque des donjons sortiront. Donc c'est juste des petites courses temporaires si vous voulez les, les terminer pour avoir de la Wither Essence, c'est toujours plaisir. Maintenant, on va retourner sur notre Private Allen et on, maintenant on va parler de la Reforge Update. Donc la Reforge Update, c'est quoi les amis Maintenant, on a une Reforge ville qui est disponible dans la collection de l'Obsidienne. Donc juste ici, la Reforge ville qui coûte un total de 4 stacks d'Obsidienne enchantée et 3 stacks de fer enchanté Et ça vous donne une madame comme ça ou un monsieur, dépendamment. Moi, mon, mon pseudo, c'est Manon. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui c'est Iris et d'autres pseudos, donc je sais pas si c'est le même pseudo pour tout le monde. Et juste ici, vous pouvez fusionner des runes. Et là, vous allez voir, on peut aussi fusionner notre backpack. Donc, maintenant, vous pouvez reforge tout votre backpack pour le prix moins cher. Donc, voyons voir. Aussi, euh, tu sais, avant, vous disiez, ouais, peut-être que c'était difficile avant pour vous d'obtenir, par exemple, des godly ou des trucs comme ça. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Vous avez une chance sur neuf à chaque fois. Il y a plus de pourcentage de chance ou quoi de l'obtenir. C'est vraiment une chance sur neuf. Donc, euh, je vais prendre, par exemple, euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre Qu'est-ce que je pourrais reforge euh... Vas-y, on va prendre une armure, genre, euh... on va prendre celle-là. Regardez, on va prendre ma, ma sponge armure. Donc, maintenant, on a plein de nouveaux euh, reforges. Donc, comme on peut voir, on a Titanic, Wise qui est toujours la même chose. On a Clean qui donne. Euh, tous les trucs ont été améliorés. Il y aura une liste sur le, sur le, sur le forum, de toute façon, dans le post-note qui sera dans la description. Mais maintenant, je vais vous parler des enchantes que vous. Des reforges, pardon, que vous, vous voulez mettre sur votre armure. Donc. Si vous venez de commencer et vous avez besoin de crit de crit chance, vous allez devoir mettre Pur. Comme vous pouvez voir, Pur donne 8% sur un item euh, non légendaire. Et si vous avez besoin de plus de dégâts possibles, vous allez devoir mettre l'enchant le, de Fierce. Parce que comme vous voyez, ça donne 14 de crit de damage. Donc vraiment, le meilleur en ce moment, c'est vraiment Fierce et Pur. Comme je vais vous montrer ici sur mon armure, euh, comme on peut voir... 18 de crit damage en plus, et 6 de crit chance et 10 de strength. Donc, sur chacune de mes pièces, ça me donne ça. Ce qui est juste insane, les amis. C'est juste in fucking insane. Donc, on fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. Aussi, si vous voulez, par exemple, reforger un accessoire Donc, comme vous pouvez voir, là, je vais reforger 45 items dans mon, access dans mon accessory bag. Et là, je vais voir, mon accessory bag, c'est en supérieur, en démoniaque, en itchy. Euh, non, nous, on veut Hearthful. Hearthful, c'est le best. Donc, euh, Hearthful j'espère que ça ne coûte pas trop cher, ça coûte seulement 11 000. Donc, Hearthful. Et là, vous allez me dire, ouais, Mycon, pourquoi Hearthful Parce que vous allez voir que Hearthful, regardez le nombre de dégâts que ça donne, 15 crit damage, les gars. Et moi, comme vous, voyez, vous pouvez sûrement voir, j'ai déjà 100% de crit chance avec ma supérieure et des potions. Donc, je n'ai pas vraiment besoin euh, de plus. Et regardez mon crit damage, 666 lorsque je l'ai. Euh, je n'ai même pas mon épée dans la main. Si on prend, par exemple, eye, mon épée dans la main euh, et on fait le menu, vous allez voir, j'ai 764% de dégâts. C'est insane les amis, ils ont amélioré le dégât mais ils ont nerf l'écrit de chance donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir des d'écrit de chance à, à part si vous mettez, comme je vous ai dit pur sur votre armure, par exemple c'est vraiment à vous de voir si vous préférez mettre pur ou fierce, mais c'est la meilleure enchant pour l'instant ensuite pour les euh, talismans, il y a d'autres bonnes enchants aussi, donc je vais prendre par exemple mon euh, mon de talisman pour vous montrer donc il y a Ichi qui est toujours bon ça vous donne de l'attaque. Euh, ça donne crit, 10 de crit damage et 1 speed de speed bonus. Je sais pas encore officiellement. Ça sert à quoi le bonus attaque speed Ça se peut que ça soit super bon. Je sais pas encore. Donc peut-être que c'est pas le bon reforge que je vous dis. Mais moi je vous dis ce que moi j'ai appris jusqu'à maintenant. Depuis le début de la mise à jour. Donc voilà. Ensuite il y a forceful qui peut être bon aussi. Donc c'est full et forceful parce que ça vous donne 15 de force. Donc c'est vraiment entre les deux que je vous conseille d'aller. Les autres, comme vous pouvez voir, ça vaut pas grand chose. Strange J'ai quand même pas mal à 7. Strong, strong ça va aussi. Strong, c'est regarder 8 crit damage et 8 de force. Donc ça fait un mélange des deux si vous voulez aussi aller pour ça euh, forceful string prédit j'ai juste essayé de trouver un godly pour vous montrer à quel point c'est de la merde maintenant mais godly ça sert vraiment plus à rien les amis c'est vraiment dégueulasse le godly ça vous donne quasi rien niveau de crit damage donc je répète pour vos talismans ça vous prend soit forceful ou earthful et puis pour vos euh, épées on va en revenir un, un peu après donc les talismans j'ai dit ça prend earthful forceful ou ou itchy comme vous voulez comme vous, comme vous le sentez, ou Strong. Mais c'est vraiment à vous de voir. Le meilleur, moi selon moi, c'est Earthful et Forceful. Ensuite, pour vos armures, c'est pure si vous avez besoin de Crit Chance. Et Crit Damage, en max, c'est fierce je crois que ça se dit. Donc on peut voir Godly, maintenant, c'est 7 de Strength et 6 de Crit Damage. C'est vraiment pas très bon. Donc on va essayer de mettre un Earthful, vite fait. Et je vais vous montrer sur les épées, qu'est-ce que vous devez mettre, les amis. Donc, sur les épées, qu'est-ce qui est toujours mieux à mettre sur les épées pour l'instant, c'est... Euh... Comment ça s'appelle Ça s'appelle Fable. Mais vous allez comprendre que Fable, vous ne pouvez pas l'obtenir directement, les amis. Je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a des runes maintenant. Et les runes peuvent vous donner certaines, euh, certaines euh, reforges. Donc, par exemple, moi sur mon épée, j'ai une reforge Fable qui me donne euh, 60, de crit, euh, 60 de force et 40 de crit damage. En plus d'un habileté que toutes les, euh, toutes les critical hits, j'ai 20% de chance de faire plus de dégâts, donc qui est plutôt intéressant. Ensuite, cette enchant-là, vous l'obtenez sur un dragon. Donc, lorsque vous faites un dragon, vous avez une chance de dropper un truc qui s'appelle le dragon claw, si je me souviens bien. Euh, je l'ai juste regardé à la GV. Dragon claw, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est cette reforge-là. Donc, euh, ça, ça coûte quand même assez cher, comme vous voyez, 5 millions. Et ça met Fable sur votre épée. Et euh, vous en avez plusieurs autres. Vous avez les dragons Horn aussi. Dragon Horn... Vous avez plein de runes comme ça qui existent. Donc comme vous voyez, elles ça rajoute l'enchant renon sur vos armures. Personnellement, je n'ai pas encore testé. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais il y en a plein de, de, de, de pierres de reforge. Comme on peut voir ici, il y en a même de lapis pour euh, mettre sur votre épée magnétique. Sur votre euh, pickaxe. Enfin, il y a plein de trucs que vous pouvez mettre rare diamond. Comme vous voyez, renforcer ce reforge sur votre armure. Donc ça peut être bon pour les débutants et tout. Il y en a tellement. Je vous laisserai tout ça dans la description. Dans le patch note, c'est marqué chacune d'entre eux, qu'est-ce qu'ils donnent. Mais euh, les plus les plus... Les plus Bonne entre guillemets pour l'instant Les meilleurs à obtenir sont avec les dragons La dragon horn, dragon claw qui sont les meilleurs pour l'instant Ensuite pour, euh, sinon, si vous n'avez pas de... Euh, malheureusement, vous n'êtes pas chanceux et vous n'avez pas de Fable sur votre épée, comme par exemple vous voyez ici. Sur mon épée, j'ai décidé de mettre Sharp sur mon épée des loups, parce que sur l'épée des loups, vous savez, avec la massif Armure, vous avez besoin le plus possible de crit damage. Donc, j'ai mis Sharp parce que ça me donne 75 de crit damage et 20 de crit chance. Mais euh, sinon, je pourrais mettre juste légendaire, comme vous pouvez voir. Légendaire, ça nous donne un total de 25 de, de bonus de strength, 20, euh, 15 de crit chance, 28 de crit damage et 10 de bo bonus de... Euh, Bonus attaque speed et 25 d'intelligence. Donc, Legendary, c'est le meilleur, entre guillemets, pour le overhaul. Mais si vous voulez faire plus de dégâts, je crois que celui-ci est meilleur. Le crit damage, là, à 75, comparativement à seulement euh, 28 ici. Donc, si vous voulez vraiment y aller pour le plus de dégâts possible, je crois que c'est vraiment mieux d'y aller avec Sharp. Si vous voulez y aller avec un overall, un boost de tout, c'est mieux d'y aller avec Legendary pour vos épées. Ensuite, pour l'arc, les amis, on m'a dit que c'était euh, soit grand... Euh, ou Unreal, on m'a dit que c'était Unreal le meilleur en fait, donc on va essayer d'avoir Unreal, donc euh, Rich, non, Fine, non, Asti, non, Rapid, non, Neat, non, Awkward, non, Rich, non, ah là là, j'espère que ça va pas être trop long, Grand, Awkward... On m'a dit que c'était Unreal le meilleur maintenant. Donc, euh, Neat, ça peut être bon. Ah oh, non, Neat, non, Fine. Ça donne toutes des bonnes stats en soi. Hein. Les enchantes ne sont pas très mauvaises sur le truc. Mais on peut voir ici, Regarde, on va regarder la différence entre mon Unreal et mon, euh, mon Grand. Donc, on peut voir Unreal, ça me donne 25 de strength. 13 de crit euh, de crit chance et 50 de crit damage, tandis que celui-ci, ça nous donne seulement 60 de crit euh, de force. Donc, c'est beaucoup mieux d'y aller pour un Unreal, je suis d'accord avec vous. Euh, pour le coup, on m'avait dit qu'un Unreal, c'était le best, vous aviez raison. Donc, mes deux arcs maintenant, mon Mosquito et mon runa sont en Unreal. Ensuite, il y a d'autres trucs que je connais peut-être pas encore, où il y a peut-être des, des reforges pour... Euh, Parce qu'ils disent qu'il y en aura des reforges qu'on pourra obtenir dans les donjons, donc, euh, en, sur des mobs ou quoi. Donc, il faudra voir dans ce moment-là quels, quels, quels vont être les meilleurs reforges. Mais je vais quand même répéter pour ceux qui veulent vraiment euh, faire le plus de dégâts. Maintenant, présentement, avant que les donjons sortent, c'est pour votre armure, vous avez besoin de fierce Si vous voulez faire le plus de dégâts possible. Pur, vous pouvez mettre des pièces en pur si vous manque du crit chance. Le crit de chance va être amélioré avec pur. Si vous avez besoin euh, de dégâts sur votre épée, vous, je vous conseille de mettre... Sharp, si vous avez besoin de dégâts. Si vous avez besoin d'un overall Boost, je vous conseille Legendary. Sur votre Arc, je vous conseille Unreal. Euh, et sur vos talismans, je vous conseille soit Hort, euh, Hortful ou Forceful. Pour la force et le dégât, donc ça dépend encore de ce que vous avez besoin. La force, ça peut être très très bon, comme Hearthful euh, peut être très très bon aussi. Hearthful, c'est quand même insane parce que ça donne 15 de crit damage sur chacun des, euh, des légendaries et 10 sur chacun des Purple Et comme vous pouvez voir, les Purple j'en ai quand même pas mal. Donc juste avec ça, je crois que j'en ai au moins 10-15 boosts, quoi, tu vois. Donc c'est quand même chaud quoi. Et en plus, on a le. Comment On a le nouveau talisman, le Cheetah talisman, donc qui est nouveau que vous pouvez obtenir en faisant les courses, en terminant les courses euh, du donjon. Euh, lorsque vous terminez 3 courses euh, à 100%, donc le 4 sur 4, 4 fois 3 courses, vous allez pouvoir gagner le Cheetah Talisman. Donc je vous invite à, à la faire si vous avez le temps et si vous avez euh, l'espoir de faire ça. Qu'est-ce qui est mieux pour faire les courses, c'est d'utiliser le Wise Crystal Ramure pour avoir le plus de mana possible. Et si vous l'avez, la bad personne, elle est bonne pour, euh, pour l'habilité du, euh, du Grappelin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. J'espère de, de tout expliquer ce qui s'est passé dans l'update. Il y a d'autres choses. Pardonnez-moi, il y a d'autres choses qui s'est passé dans l'update, mais moi je suis vraiment focus sur les reforges parce que c'est ce que tout le monde me pose. A chaque fois que je fais un live, les gens ils disent, "Icon, hey, con, c'est quoi les reforges que tu utilises maintenant et tout Donc je voulais juste vous faire une vidéo là-dessus pour vous euh... Pour vous expliquer les reforges que moi, personnellement, j'utilise. Vous pouvez argumenter dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a des meilleurs reforges, etc. Après, comme j'ai dit, moi, sur mon épée, je trouve que Fable, c'est le mieux. Après, est-ce que c'est votre avis aussi Ça dépend, quoi. C'est des, des trucs qui sont difficiles à obtenir. C'est des, des nouvelles runes. Euh, J'aurais bien voulu vous montrer une rune, comment l'appliquer et tout. Mais euh, ben, on pourrait bien... On va... Euh, Dragon Claw... Vas-y, on va acheter un Dragon Claw et on va le mettre sur euh, une de mes épées. Donc, euh, termine dans 3 millions, 2 millions, il n'y en a pas le moins cher, c'est quoi Lower uh, Bid, Bid Instant, c'est 3 millions, vas-y, on va l'acheter à 3 millions. Donc, ça vaut pas du tout 3 millions, vous pouvez l'avoir sur un dragon, n'importe quel dragon, vous pouvez le drop, donc ça ne vaut pas vraiment le coup. Euh, et je vais le mettre sur... Euh... Savez-vous quoi Je vais le mettre sur ma ma Reaper site. Donc, euh, vous allez à votre PNJ. Donc, moi, elle s'appelle Manon. Donc, vous mettez votre épée ici. Et comme vous pouvez voir, vous mettez votre une ici. Et vous pouvez avoir... Maintenant, vous voyez, Fable, 60 de strength en plus et 40 de trucs. Et on aura un cristal. En plus, ça coûte 1 million. Donc, on va le mettre dessus. Voilà. On a notre Fable Reaper Sight à 1 million de reforge. Et maintenant, elle fait plus de dégâts qu'avant. Aussi... Un truc que j'allais oublier, ben, ils l'ont corrigé dernièrement. Mais avec la mise à jour maintenant, lorsque plus que vous avez de mana, vous faites de plus en plus de dégâts. Donc, euh, quand vous allez sur votre profil ici, vous cliquez sur Intelligence. Vous, avez, vous voyez ici mon bonus de mana, mon Magic Damage, je veux dire. Il est de 1387 euh, trucs. Donc, lorsque je touche un mob, par exemple, avec mon, euh, mon truc. Donc, je vais aller au spawn, toucher un mob pour vous, pour vous prouver. Donc, lorsque je touche un mob euh, avec... Ah, il fait nuit. Bon, c'est pas très grave. On va quand même faire beaucoup de dégâts parce qu'on a 1000... Euh... 1200, donc regardez, j'ai fait presque 300 000 de dégâts et à 700 de mana seulement, les gars, il faut se dire. Après, c'est sûr qu'il y, y a 30 secondes de cooldown sur la Ink One, mais ce que les gens utilisent en ce moment, ça s'appelle la euh, Frozen site Si je m'abuse, ça s'appelle la Frozen site ça coûte un paquet de monnaie, gros, c'est un truc insane. Je crois que la Frozen euh, site c'est un total de... Ouais, 30 millions, 20 millions, les gens le vendent super cher, 20 millions. Et en gros, vous pouvez... One il n'y a pas de cooldown en fait. Il y a un cooldown de seulement... Euh, de 0... En fait, il y a, non, il n'y a pas de cooldown. Je viens de regarder, il n'y a pas de cooldown. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils one-shot les thumbnails dans l'end. Donc, il font juste se promener C'est comme un laser en Quake, si vous avez déjà joué en Quake Pro. Et c'est vraiment insane. Je voudrais, je voudrais bien l'acheter, mais bon, 25 millions et je sais que ça va être nerf. Ça me ferait chier de dépenser autant d'argent pour ça. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que je vous ai aidé avec les reforges et toutes ces conneries-là. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, partager la vidéo à quelqu'un qui n'y comprend pas encore toutes les euh, les nouveaux reforges et tout. Et puis, il faut pas faut pas oublier que c'est seulement pour préparer les donjons. Les donjons vont devraient arriver dans les prochaines semaines. Donc, moi, dans mon estimation, est -ce que je, quand j'ai discuté avec certains admins et, et tout ça, on m'a dit que ça serait dans les 2-3 prochaines semaines. Et que les tests avaient déjà commencé sur le serveur principal avec les membres du staff, les Youtubers et certains membres du iP Pixel Player Counseling. Donc, euh, voilà. En espérant que les donjons arrivent rapidement, qu'on puisse tester tout ça et euh, farmer euh, les donjons en live et tout sur ma chaîne Twitch. Si jamais vous voulez être euh, au courant de tout, je fais des lives tous les jours, quasiment sur Twitch. Mon Twitch est dans la description. Et demain, on va commencer sur Skill PVP. Donc aujourd'hui pour vous, mais demain pour moi, on va commencer notre aventure sur Skill PvP en V10 pour ceux que ça m'intéresse. Donc voilà. Sur ce, je vous aime et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Icons. Ciao, ciao